A vu en Espagne des choses que personne n'avait vues avant lui. C'est vrai que Goya, il, il a su admirablement naviguer dans le système, mais il a toujours gardé dans sa peinture euh, cette manière de s'attacher aux individus, aux détails, au grand monde et puis aux gens les plus modestes. S'inspirer du peuple, regarder, aimer la vitalité du peuple, la créativité du peuple, donner le pouvoir aussi euh, au peuple. On croirait se promener par moments. On croirait marcher dans une gravure de Goya. Il y a ces deux choses un côté très barbare, si tu veux, très violent, et de l'autre côté, une goya sensibilité. Un des peintres les plus modernes. Et quand je dis « modern », je veux dire que nous pouvions obtenir des choses de lui que nous pouvions utiliser dans la vie moderne. Ça peut être une allusion à la monarchie, aussi bien qu'à la Révolution. C'est-à-dire que vient un moment où le maître, le père, dévore ses enfants. Ça, il l'a senti et il l'a montré. Il est là entre deux époques, seul, au moment où la Révolution française bouleverse à jamais l'ordre des choses, entre l'ancien monde et le nouveau, au croisement des temps.